Je repasse pas à la maison, mais on se devait de vous expliquer le bordel que ça représente. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors, je ne vais pas vous dire heureux de vous retrouver. Si, je suis toujours heureux de refaire des vidéos et de vous retrouver, mais ici, ça m'a pris une plombe de comprendre tout ça et de vous l'expliquer. Et je vais vous expliquer comment ça vient, ce genre de vidéo. Il faut savoir que dans notre domaine, on a fatalement des commerciaux, on a des clients, etc. On est un magasin, ça vous le savez si vous nous suivez depuis longtemps. Merci d'être d'ailleurs aussi nombreux. Et en fait, on a évidemment des produits où il y a tellement de gammes que même pour nous qui sommes dedans toute la journée, ça devient difficile de comprendre. Et donc, on a des représentants qui nous expliquent, etc. avec des tableaux Excel, avec des différences et tout. Parfois c'est vraiment compliqué de comprendre. Et puis on sort des nouveaux modèles qui sont les mêmes, sauf que c'est pas la même couleur, mais il y a une hausse. et alors c'est un circuit de distribution qui a un tel, et tel On comprend rien du tout. Je me suis dit, tiens, on va demander à Laura Star, qui est jusqu'à présent le plus complexe pour comprendre ce qui est dans la gamme. Et je vous assure, c'est un défi. On va leur demander de nous faire livrer tous les produits que vous voyez là. C'est la totalité de la gamme Lift, ce qu'on appelle un... C'est une centrale vapeur, ça ressemble pas à une centrale vapeur, mais c'est une centrale vapeur qui se met à terre, ok mais on a déjà fait une vidéo de ça, vous verrez, il y a les ambassadeurs, on explique aussi les différences. Mais là, je ne vais pas vous expliquer le produit parce qu'on en a déjà parlé, je vais vous expliquer les différences de gamme. Parce qu'il y en a eu des clients qui sont venus en magasin, on a tenté de leur expliquer. Alors peut-être qu'on n'était pas clair, mais ce n'était pas facile. Donc on va, on va vous détailler la différence entre la lift, entre la lift plus et la lift extra, ce sera pour après ça. Okay. On va vous expliquer les bonnes différences. Alors, on va tout de suite faire un truc très simple, il n'y a pas de bas de gamme chez LoraStar. Soyons bien clairs, ce n'est pas pour pousser le produit, mais c'est pour expliquer vraiment les différences. Il n'y a pas de bas de gamme. Vous ne repasserez pas euh, moins bien avec ça qu'avec l'extra, avec la plus. C'est sensiblement la même vapeur, c'est la même centrale vapeur, c'est la même euh, production et c'est n'est pas produit en Suisse, on va arrêter tout de suite les, les bazars là. Alors, je vais vous expliquer le petit truc. Produit en Suisse, vous avez une croix blanche, vous avez le drapeau suisse. Quand c'est pas produit en Suisse, vous avez une goutte blanche, pas la même chose. Parce que les Suisses sont très très euh, durs à ce sujet là. Si c'est produit en Suisse, vous avez une croix qui est le symbole du Swiss made. C'est plus produit en Suisse. Il y a toute l'ingénierie, etc. Mais c'est plus produit en 6 Alors, on commence pour expliquer les différences entre chaque gamme. Et comme ça, vous savez vous-même faire votre marché. Elles ont toutes le euh, système qui est la DMS, la Dry Macrofine Steam. Donc, vraiment la vapeur fine et sèche. Ça, vous l'avez. Dans la lift traditionnelle, vous avez, et ça, c'est très important. Retenez bien ceci. D'abord, le fer. Ok. Je montre ça. On s'en fout que c'est un fer pro ou pas. Ce n'est pas le but. Hein. Ok. Vous avez une semelle et vous avez des trous. Voilà, c'est très important. La semelle est de qualité. On ne sort pas de là. Vous avez également sur chaque, vous avez ceci qui est une sursemelle. On va l'appeler comme ça, sur semelle protectée sursemelle. On reviendra dans une, une autre vidéo qui expliquera les accessoires. À quoi ça sert exactement. Mais vous, vous l'avez dedans. Vous avez aussi, on va le mettre comme ceci. À part que là, on l'a oublié, évidemment. Vous avez également ceci qui est un repose-fer. Comme la centrale, elle va à terre. Quand vous repassez, ça, ça supporte la température. Voilà, vous le posez sur votre planche à droite ou à gauche pour les gauchers. Ça c'est avantageux, avantageux aussi, vous mettez ça à gauche, droite et vous la trimballez avec vous, c'est super facile. Ça c'est ce que vous avez dedans. Okay Donc la lift, elle est assez simple. Important aussi, la cordelière et moi ça je trouve hyper ennuyant. Vous devez l'enrouler comme ça. ça S'il y a un argument de vente pour moi, c'est ça. C'est que je trouve ça super ennuyant. Vous avez une belle cordelière. Hein, on est presque sur un mètre, un mètre cinquante tranquillement. Très très belle cordelière, mais il n'y a pas d'enrouleur automatique que vous avez sur le modèle au-dessus. Donc vous devez la replier vous-même. Alors c'est pas grave, on est bien d'accord. Hein, mais c'est quand même déjà dans les 399 euros hein, ce genre de petit de petite de bébête. Donc il faut quand même se dire tiens euh, combien je mettrais pour avoir un enrouleur et tout. Voilà. Ça c'est la lift. Très bon rapport qualité-prix, mais surtout vous avez les avantages que ça. Important aussi sur ceci sur le fer vous avez le réglage manuel de température. Vous verrez que ça a son importance dans la dernière séquence. Lift Plus. Alors aussi, les couleurs ne sont pas d'une gamme à l'autre. C'est-à-dire que si vous dites, je voudrais la rose, mais dans la gamme Lift, non. Ils ont été relativement cool. Les couleurs qui sont là sont, à l'heure où on tourne la vidéo, les couleurs des Lift Plus. Vous ne saurez pas avoir une Lift Plus en rouge. Ce n'est pas possible, OK quels sont les avantages de la Lift Plus Premier avantage, vous avez déjà la semelle 3D, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Semelle 3D avec ici, regardez bien la matière qui est ici, c'est du plastique qui supporte la, temp la température évidemment. Voici le Lift et voici la Lift Plus. Ok, vous avez le même réglage de température entre les deux. Vous avez également la semelle protectrice. Vous avez un enrouleur et ça, tant qu'on qu est, je vais vous en parler. Je vais faire un peu de place et je vais vous en parler. Regardez bien, il est ici. Regardez ce que je vais faire. N'oubliez pas, on en a parlé pour les aspirateurs également, c'est important de dérouler presque au maximum son enrouleur pour éviter ce qu'on appelle un effet de sel, donc une surchauffe en fait de la cordelière. Vous avez, voyez le petit truc rouge là Hop là Il est là. Ça, ça veut dire stop en fait. Hein. Je, je, aurais pu me... Voilà. Hop vous l'arrêtez ici, voire même un peu avant. Ça, c'est bien. Okay. J'ai déjà essayé parce qu'évidemment, je suis, je, suis je suis un teubé. J'ai été au bout. J'ai galéré pour la faire rentrer. Donc, franchement, faites-le comme c'est là. Pour le faire rentrer, c'est vraiment le système... Vous tirez. Voilà, vous le guidez. Évitez de, de le lâcher comme ça tout le temps. Guidez-le pour éviter que la cordelière... Ce torsade et là, vous aurez vraiment, vraiment, vraiment du mal à le rentrer. Ça, pour moi, c'est un argument réel au niveau du rangement. C'est assez pratique. Vous avez en plus le guide fil, le guide fil qui se met sur la table à repasser. On le verra également dans les accessoires, mais ça évite en fait d'abîmer les fer à repasser, d'abîmer les, les d'abîmer ceci. Je vais y revenir tout de suite. Donc, vous venez simplement l'attacher comme une, une ancienne lampe de bureau. vous Voyez, vous venez l'attacher dessus et vous venez faire passer le fil de la vapeur dessus. Voilà, que vous mettez dedans. OK. Si vous n'avez pas de guide fil, vous venez toujours frotter non-stop ceci. Il faut savoir que là-dedans, vous avez de la vapeur, fatalement. Si ça se dénude, c'est super chaud et en fait, il faut démonter le fer, etc. pour le faire. Donc, en fait, le guide fil, fatalement, va tout simplement vous maintenir le fil en l'air. Voilà comme une centrale de repassage, et donc vous évitez d'abîmer le fil. La différence, la dernière, avec les lifts, entre les lifts plus, c'est que vous avez la vapeur pulsée. Vous avez là, que vous avez ici au niveau de la vapeur. Vous avez la même vapeur, mais c'est la façon dont elle sort. Elle est différente sur ceci. Lift, lift plus, je pense qu'on a déjà vu toutes les différences. Lift extra, elle a tout ce que les autres ont l'enrouleur, la semelle 3D, etc. Ce qu'elle a en plus, le guide fil et la semelle protectrice, vous avez compris. La semelle 3D, c'est la même matière ici. L'autre, c'est du plastique. Ça, c'est de l'inox partout. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, voyez, regardez. Il n'y a pas de réglage manuel de température. C'est un réglage automatique de la température. Alors chez Lorasta, il n'y a qu'une seule température. Franchement, ça marche. Je sais que ça fout les jetons, mais ça marche. Et donc, quand vous avez des lages délicats ou des noirs, vous avez peur de les faire lustrer, vous avez la semelle protectrice à ce moment là. Ça, c'est la différence que vous avez dessus. Ok Et je vais faire un petit test après. Ensuite, et c'est aussi ça le cœur de la vidéo, l'Orastar décide de sortir un produit comme ceci. Petit détail. Vous voyez, les couleurs ne sont pas les mêmes. Couleur mat, la gamme extra, c'est du mat. La Lift et la Lift Plus, c'est du brillant, si c'est important. Mais apparemment, tout le monde, tous les filles au autres m'ont dit c'est super important de, de, de préciser la couleur. Apparemment, c'est super important, personnellement, voilà. Donc, Gold 1980, c'est le même modèle, sauf que c'est un modèle anniversaire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire au niveau du gol. C'est juste pour en fait sortir un, un petit truc important. Beaucoup de gens nous ont posé la question sur cet accessoire-ci. Regardez. Ça, c'est le fameux fait. C'est le fameux pose-fer. Okay ça supporte la température. Et je voulais en fait vous montrer, parce que beaucoup de gens ont dit, ah, attendez, si ça pose dessus, est-ce que ça ne va pas brûler C'est fait pour, et je voulais en fait le prouver que c'était bien fait pour. Lift Extra euh, Titane, celle-ci. Elle s'était coupée. Ah oui, dans le mode d'emploi, euh, deux minutes de chauffe, non. faut là si vous m'écoutez à Châtel-Saint-Denis, euh, ce n'est pas deux minutes, hein. on est entre trois et quatre minutes tranquillement pour que ça chauffe. Donc les deux minutes de chauffe, non, maintenant pff, entre deux enfin, ou quatre minutes, ça ne pas que ça change énormément, hein. mais voilà, c'est très important la différence. Voilà, vous avez vu la différence Je vais vous la montrer comme ça, la... ce qu'on parlait tantôt de la vapeur pulsée, etc. La vapeur normale, vous l'avez partout, une seconde, voilà. Vapeur filée sèche. Hein. Ok, vapeur pulsée. Apparemment, c'est plus économique. Bon, moi, ça m'énerve, hein, mais euh... voilà, vous l'avez ici. Alors, ceci supporte la température. Température de la semelle au moment où je vous parle. toujours en train de monter ok on est maintenant sur 47 degrés température de la semelle donc normalement ça devrait améliorer. vous le posez dessus voilà ça vous mettez ça sur votre planche alors pourquoi est-ce que ça existe planche ou pas je connais des gens ils repassent sur des tables c'est vrai hein, sur des tables en bois hein? j'ai rencontré des couturières qui sont d'ailleurs près du magasin je malheureusement cette dame n'existe plus mais je n'est plus là mais elle repassait sur une table et couturière qui avait non entend Donc elle, ça, enfin, elle repassait très très bien elle repassait sur une table et en fait elle elle posait son fer c'est ça sert à quoi en fait Un pause fer ça sert à ça. Regardez. vous montre. Quand vous repassez, le geste le plus ennuyant à faire, c'est ça moi je trouve. oui, enfin, on ne sait pas le faire évidemment ici parce que ce n'est pas le but, mais vous devez mettre votre fer à la verticale. Vous savez quoi On va faire ça. Alors si certains se posent la question pourquoi est-ce qu'il y a une autre marque dans la vidéo parce que je fais ce que je veux. Donc, vous avez une centrale vapeur. Ce qui est toujours embêtant, c'est quand vous repassez, de devoir le mettre à la verticale. Vous voyez ce geste-là, qui je trouve, n'est pas. vous repassez et il faut chaque fois faire ça. Okay le plus facile, ce serait de repasser et de le poser, de toujours devoir lever le fer facilement. Et en fait, c'est ça que je trouve pratique dans les reposes fer, c'est de repasser et sans devoir lever trop fort, vous le posez sur le fer. Voilà à quoi ça sert. Maintenant, vous avez le, délai... le détail pardon, exact j'ai vérifié la température de la semaine où je vous parle, Mais toujours à 43, 42 degrés. Donc ça tient, oui, ça, ça tient la route. Voilà la différence entre les lifts extra, les lifts plus et les lifts traditionnels. De nouveau, ceci n'est pas pour vous dire qu'il faut absolument prendre l'extra, il faut prendre l'appareil qui, à vous, vous convient. Okay, c'est ça le plus important, on est bien d'accord que de toute façon on parle d'une marque qui est à l'heure actuelle au niveau qualité de vapeur, est, on est dans les meilleurs, donc voilà, c'est facile de parler de ce genre de produit parce que c'est de la très bonne qualité, après vous devez choisir votre produit, c'est pour ça que j'explique toujours bien, il n'y a pas de mauvais produit, il n'y a pas d'entrée de gamme, il y a des produits plus complets ou moins complets, faites ce dont vous avez envie et besoin, mais au moins vous êtes... Mais plus complet que ça, ce sera extrêmement compliqué. et Il y aura également une vidéo au niveau des accessoires parce que ça, il y en a tellement. Et je pense que ça pourrait vous aider. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est peut-être un peu long, mais au moins c'est complet. Comme ça, vous serez exactement ce dont vous avez besoin comme guide d'achat. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Et également des podcasts avec l'arrière-cuisine sur les plateformes de téléchargement. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao